Allez les amis, c'est cette père nous a eu bien. Aujourd'hui, on va faire un pong à mon frère. Alors, c'est parti! Oh, mmh. Allez, on y va! Non! Non! Eh hey Mathieu, je te jure, je t'enlève le téléphone! Donne! Non! Coupe! Supprime maintenant! Je te jure, je te l'enlève, mais je m'en fous! Oh, après, je plus avec lui! Donne, donne, vas-y, donne! J'ai enlevé! Ouais, c'est ça, donne! Si! Donne, fais voir, vas-y! Vas-y, vas vas donne! dit. Donne. Regarde Regarde Donne. Oh Oh shit